Et salut à tous et à tous, tous, tous, tous. j'espère que vous avez tous magnifiquement l'envie de vous retrouver de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Néodium pour une deuxième journée de suite pour une deuxième vidéo aussi, dans la série. Donc euh, c'est plutôt cool, le serveur, j'ai suis... découvert pas mal de trucs, et j'ai levelé plein de trucs, donc je vous montre ça vite fait. Donc j'ai l'aide de lag, je vais juste le remercier, parce que genre, je savais pas les prix de certains items, mais il m'a donné les prix de certains items et tout, et il m'a beaucoup aidé à savoir comment le serveur marche, parce que c'est très compliqué au début, mais lorsque vous comprenez le serveur, c'est vraiment, sou... vraiment super simple. C'est juste, au début, de comprendre un peu, c'est un peu difficile, surtout que je, pu... je suis un peu attardé, euh, oui... Euh, IS, P, euh, c, Is menu, je vais juste faire activer les permissions euh, Membre, c'est où pour tuer Intégrer, non, non Casser les blocs, non, non Réquipérer, Ré non, casser, non, non Qui, Non Non Tuer les mobs, voilà Ok, voilà, j'ai activé euh, Donc euh, en gros, dans la dernière vidéo, pour récapitulatif Si vous vous souvenez, à la fin de la dernière vidéo, on avait fait la quête du mineur et euh, j'avais mis des âmes euh, de pioche, et ben les gars, regardez, les trois se sont vendus on est à 300 000, euh, j'ai dépensé un peu de thunes, je crois que j'ai déjà acheté quelques trucs, des, des diamants quelqu'un et d'autres trucs depuis, mais en gros, euh, ouais, on a fait, on a doublé notre network, quoi, et on est à, il euh, a pas un baltop Ah ouais, il y en a, il y en des millions, ah, on n'est pas si riche, en fait, les gars, putain, j'allais dire, on est riche, on a 300 000, mais pas du tout, en fait, parce que quand on regarde les prix de l'HDV, regardez, c'est tout quand même pas trop cher, en vrai donc je me disais peut-être... Oh 40 000 une âme d'épée. Ouh Ça vaut peut-être le coup de l'acheter ça. On va l'acheter pour l'instant. 40 000... Euh... On n'a pas accès à la commande, dommage. Mais ouais ça ça peut être intéressant l'âme d'épée parce qu'on en aura sûrement besoin une bientôt. Parce que comme je voulais vous montrer J'ai bien monté mon job de mineur Donc euh, fermier je suis 3 Mais on n'a pas encore de champ C'est juste avec le TDS Donc vous pouvez ajouter des gens ça c'est plutôt cool c'est un toute solidarité, en gros vous pouvez rajouter des gens et il y a plein de gens qui m'ont euh, rajouté dans leur. Euh, dans leur truc. Donc c'est vraiment gentil à ceux qui m'ajoutent dans leur euh, TDS. Comme ça, quand vous vous, vous gagnez d'XP, moi j'ai 10% qui est donné à moi. Vous pouvez le faire avec les membres de votre île aussi si vous voulez. Pas obligé dès que ça soit moi. Mais c'est cool quand vous le faites avec moi. Comme vous voyez là je fais rien et je gagne un peu d'XP. Euh, c'est plutôt cool comme j'ai pas autant de temps de jouer dans la journée. J'ai pas, le... pas 50 heures de jeu quoi. De temps de jeu. Et là on est bientôt passé au niveau 15. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir améliorer notre pioche et on va pouvoir débloquer l'XP euh, du lapis. Donc ça, je pense qu'on va fermer un peu pour ça. Et ensuite aussi, j'ai acheté un truc parce qu'il y a un daily XP limite normalement. Comme vous voyez, il y a un daily XP limite. Moi, je ne l'ai pas par exemple parce que j'ai acheté euh, au shop en faisant slash point boutique. Euh, ici, vous pouvez acheter. En gros, ça supprime le, le truc quoi. Suppression de la limite d'XP. J'ai acheté ça comme ça. Euh, bon, je n'ai pas de, de limite d'XP. Et euh, sinon, il bah, y a une petite limite d'XP par jour. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, euh, pas un grand, grand, grand, problème. Donc, avant de pouvoir réunir une COP au rang supérieur, comme vous avez sûrement dû le voir, on est quand même bien... Euh... Haut dans les rangs quand même on est compte donc ouais en fait non on n'est pas du tout haut mais euh, pour le prochain truc ça nous prend au moins mineur 5 bûcheron euh, 5 fermier 5 et chasseur 5 donc je me suis dit que j'allais faire le job de bûcheron les amis euh, parce que ben on n'a pas le choix hein, faut bien l'améliorer un jour et comme on pouvoir voir à partir du niveau 5 on va pouvoir crafter euh, la hache ah, du sculpteur c'est un mot bizarre, ça. Et ah, on va pouvoir débloquer l'XP de la vente euh, et la vente de boulot. Donc, euh, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui à la table d'enchant pour pouvoir enchanter une pioche. Euh... Pourquoi on peut enchanter qu'un ici 2 Il n'y a pas une vraie, une vraie table d'enchante Ah ouais, ben là. Putain, je suis un peu con aussi, moi, des fois. Efficacité euh, 4 Ouais, vas-y, pourquoi pas. efficacité 4 c'est quoi cette grosse arnaque, mec Mais... Oh, c'est quoi ça Ah, oh, merde, faudra que je fasse des bouquins et que... Ah, fait chier ça Aussi, est-ce que vous aimeriez ça qu'à chaque vidéo, on ouvre une clé émeraude vu qu'à skip c'est la clé la plus cheataxe du truc. Euh, ça vous intéresserait genre à tous les... Euh, à tous les, les, les vidéos, on essaie d'en ouvrir une. Je peux demander peut-être à l'admin et peut-être qu'il voudra, peut-être, je sais pas. Parce que regarde, il y a des trucs quand même bien, et il y a des trucs un peu moins bien, comme ici. Donc on pourrait peut-être voir, euh, ou peut-être au oh, peut oh, peut oh, moins cela au oh, moins... Peut-être cela, ce serait plus euh, juste, peut-être 2-3 diamants par vidéo, ce serait plutôt cool. Parce que l'émeraude est quand même vachement cheat. Mais je vais demander à l'admin s'il veut bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc euh, je vais essayer d'améliorer ma hache parce que c'est vraiment de la merde. Je vous reprends lorsque j'ai euh, une autre hache ou quelque chose de différent euh, à vous présenter. Oh les gars, en fait, euh, what, il y a un euh, lag qui m'a mis sur sa cop En fait, regardez les blocs que j'ai posés là, que j'ai mis à l'HDV. En fait, on peut les mettre comme ça. Je pensais qu'il fallait les poser tous dans un truc. En fait, on va les retirer. On peut les poser que. Je pensais que ça allait rendre notre île moche, mais mets... non, pas du tout. Parce que regardez, on peut les stacker comme ça. Ah, je vois, je vois, ok. Et j je suis venu ici pour, pour euh, taper des vaches. En fait, j'ai mis trois spawners à vaches sur son île à lui, vu que lui il avait du gazon. Moi j'ai pas de gazon, je pouvais pas mettre des trucs. C'est pour faire des bouquins pour améliorer notre hache, si au passage, si vous avez pas compris. Attendez, okay, donc si on va sur notre île à nous, euh, juste ici, vite fait. Lui il est en train de farmer nos squelettes là. Euh, si je fais ça. Attends, on va le mettre ici, normalement. Ah ouais, voilà, ça va tout dedans. Faut juste faire ça comme ça. Mais gros, il n'y a pas moyen que ça soit plus vite. Bon en même temps, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas comme si on en avait 50 000 non plus, mais bon. Voilà. Ah voilà, pas mal ça. Et là on peut mettre la stone ici. Ah bah ça c'est cool parce que je crois que ces blocs-là, si je me trompe pas, les amis, on les obtient dans les clés de vote. Et euh, bah d'ailleurs on va aller voter. Je vous reprends avec les clés de vote les gars. Ah mais c'est plutôt cool en fait. J'ai pu voter 4 fois. J'ai reçu, reçu juste 2 clés pour l'instant. Mais j'ai voté 4 fois sur 4 sites différents. Et ça me donne 4 clés. Donc 4 chances d'avoir des blocs comme ça je crois. Euh, Warp caisse. Euh, je suis en train de faire plein de trucs à la fois les gars. Oups. Euh, c'est pas ça c'est clé là. Euh, je suis en train de faire plein de trucs à la fois. <rire> je vais faire ma hache et tout. Et voilà, on en a reçu nos 2 autres clés. Donc c'est plutôt cool. Euh, ça c'est les clés de vote c'est ça Ouais, caisse de vote. Et c'est ça. On peut obtenir quoi bloc de quartz, mais les trucs les plus rares, bon comme on peut voir les armes de ou de pierre et tout, 400 crédits, ça c'est cool aussi, 400 crédits, c'est la boutique, les gars, hein. c'est bon, c'est 0.2%, même chose pour les autres trucs ici, les, les boosts de métier, euh, les autres trucs, il y a des trucs rares, mais regarde ici, euh, la, la mossue euh, la Stone et tout, je crois qu'on a quand même pas mal de chances de les obtenir, parce qu'on peut Bon, on verra bien ce qu'on a, j'espère qu'on est chanceux, oups, on ouvre comme ça, j'espère qu'on est chanceux, euh, et on va y aller avec, spawner un mouton c'est parfait parce qu'on en aura besoin, vous allez voir, pour euh, une, une des quêtes plus tard. Donc ça, c'est cool. C'est un petit spawner euh, sympatoche à avoir. Euh... Oh La pierre Mossu. bah On en avait pas encore, les gars. Mais là, faut croire que maintenant, c'est cool. On va pouvoir améliorer la valeur de notre île. Parce qu'en fait, la valeur de l'île est encore de la pierre moussue. Nice la pierre motion en fait c'est compté euh, dans le IS top, c'est pas du gold et tout comme euh, les autres serveurs, c'est vraiment des, des items comme ça spécial. Un autre spawner en mouton qui est parfait pour notre euh, farm de, de loups qu'on va faire un peu plus tard, donc c'est parfait. Donc je vais vous montrer en fait IS top comme on peut voir. Euh, les meilleurs îles, vous voyez, c'est cobblestone Mossu, la brique de nether, la pierre de la, du nether et de, les dragons eggs. Donc euh, ouais, c'est plutôt cool. Il y a que eux qui ont trois œufs, les autres ils ont pas l'air d'avoir rien. Ils sont incroyables cette île quoi, faut croire. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe, bon je vais déposer ça maintenant aussi euh, Le gold on pourra le retirer, hein, ça sert à rien Je pensais que ça il fallait le, le mettre Et non, oh bah parfait, met... je vais rajouter ça les gars Et puis je vais continuer à farmer un peu de bouquins Pour faire une bonne hache sa mère Pour farmer le min minerai de bûcheron Et je vous reprends lorsque c'est fait Okidoki guys, j'ai fait ma hache Regardez ma belle hache euh, Bon voilà, et j'ai remarqué que euh, Vu qu'on n'avait plus d'items HDV On va faire un petit truc, on va acheter des armes De pioches. 30 000, 30 000 et 30 000. Et ça fait 90 000 qu'on vient de dépenser. Et on va les vendre à l'unité. On va faire AHCL euh, 75 000, tiens. Euh, on va les mettre un peu moins cher que la dernière fois Et on va les mettre à 75 000 Donc ça fait un peu de profit Ça nous fera un 250 000 de profit Si je sais bien compter sa mère Et euh, lui farm, il farme il m'a mis dans ses trucs je crois Parce qu'il regardez, on gagne l'XP de, de chasseur et de mineur en même temps Donc j'aurais même pas besoin de rien faire À part farmer du bûcheron Et on sera bon <rire> Je ferme jusqu'au niveau 5 les gars Je vous reprends lorsque je suis niveau 5 De bûcheron Oh là, là là les amis Je viens de passer de bûcheron de métier 5 Je suis vraiment un homme de type aimable et euh, joli donc, bûcheron niveau 5, parfait. Euh, parmi les. Et désolé, il y a 39 qui doivent être faits grâce au bois de. Ouais. Ouais. ouais. ouais. En fait, ok, toutes les. Ok. Donc là, on ne peut pas casser ce bois-là. Mais ça nous prend une hache du sculpteur. Ok, je vois. Et comment on craft une hache du sculpteur, sa mère H du sculpteur. C'est quoi la hache du sculpteur C'est ça non ça c'est h division, h du troncier, h du sculpteur. Ça nous prend une âme de h et un pot de fleur blanc qu'on a dans le flower bone. Et c'est quoi un flower bone Oh punaise les gars. Flower bone. Ah, et c'est quoi ça Pot de fleur blanc, on peut obtenir Oh là là là là là, là les gars, je sais pas c'est quoi, c'est genre une machine pour le bois. OK OK, je vais voir, on va devoir faire ça je crois les gars. Hein. Ok donc, okay. ben il nous restera quoi comme job à monter niveau 5 pour pouvoir rank up chasseur on est faut commencer ici on est à niveau 2 faut mettre à niveau 5 ok oups bûcheron on est 5 ouais Pape représente Mineur on est 15 parfait Fermier on est 3 donc ouais, il faut être 5 aussi dans le fermier, mais on n'a pas de farm encore, donc ça devrait le faire. Ok, bon, on a encore pas mal de trucs, donc on peut pas rien comme tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais voir comment on fait une machine à bois, là, et une truc de pot Et je vais regarder, euh... je vais regarder si on peut en crafter une. Ok, à tout de suite. Ok. Oh qui les gars, donc il n'y a pas de machine à bois. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai compris. C'est grâce à l'île de mes quoi, euh, pas mes... en gros, entre guillemets. Là je visite l'ag. En fait, qu'est-ce que eux ils m'ont fait Ils m'ont invité sur leur île en fait. Et j'ai remarqué qu'il y avait une farm à fleurs. Et en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne, le flower bomb, entre guillemets. Eux ils ont fait une farm comme ça. En gros, tu fais juste faire ça comme ça. De bord en bord. Et là, tu mets de la poule la poule et la poule, elle pousse tout seul. Et en gros, euh, au bout d'un certain moment, vous avez la chance d'obtenir. Euh, des pots de fleurs, et en fait c'est ça le, la commande flower bond en fait, c'est ça le truc c'est que vous pouvez l'améliorer, et là vous voyez ça coûte des tru certains trucs, mais euh, on a plus de chances d'obtenir euh, des pots de, de fleurs faibles, moyennes, élevées donc euh, plus en plus comme ça faudra l'améliorer au fur et à mesure mais en gros, on a tout ce qu'on a à faire, c'est ça comme ça, et au bout d'un certain chance, je crois qu'on a un moins d'un cent de chance de tomber sur un pot de fleurs donc je vais continuer à le faire un peu je vais essayer de voir si on peut tasser le cochon, parce qu'il est un peu embêtant allez casse toi, merci mec et en gros, ouais, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Tu fais juste te promener comme ça. Jusqu'à temps qu'il y ait un pot de fleurs qui tombe. Donc, j'espère que je peux en avoir un en... rapidement pour vous montrer vite fait. Mais je pense pas que ça va tomber. Mais en gros, le pot de fleurs, il tombe. Il spawn aléatoirement comme ça quand vous cassez des fleurs. Oh, bah voilà. Voilà, un autre pot de fleurs. Un pot de fleurs blanc. On en a trois. Euh, donc, ouais. Ça nous en prenait deux, je crois, pour la faire. Euh, je regarde vite fait ici. Euh, crafting. Euh... H de sculpteur, ça nous en prend et la âme de H. Et c'est pour cette raison que je suis ici en fait les amis, c'est parce que je crois qu'on va commencer à faire la quête de la âme de H, juste ici. Euh, on va faire les autres quêtes dans les autres vidéos, mais on va faire une quête, par... aujourd'hui on va faire toute la quête pour obtenir la âme de H. Donc euh, ça risque d'être difficile, on va commencer la première quête, c'est quoi que ça nous prend euh, voyons voir, hein. monsieur Robert, ah, oh, ça nous prend 16 pouces de chien, 16 pouces de boulot et 16 pouces de chapa, bah c'est tout ce que j'ai déjà, tout ça, c'est nickel, euh, ensuite on re-ouvre re-clic, euh, il a besoin de 1600 feuilles d'acacia, ouh, aïe aïe aïe, l'acacia, c'est quoi de l'acacia déjà Oh ouais, c'est des arbres comme ça, acacia. Ok, 1600 feuilles. Euh, ok, c'est pas euh, gratuit tout ça, hein, les gars. Ça va nous prendre une euh, cisaille. Et euh, let's go faire tout ça en guessant. Hein. Ok, les amis de l'interweb, mathématiquement parlant, je suis prêt. Euh, J'ai tout ce qu'il faut. Vous avez les ingrédients. Voilà, on a gagné un chaudron. Euh, item euh, servable, vous projette dans les airs pendant 10 secondes, dans les airs, dans une cage en verre. Et ça sert à quoi, ça euh, ok, aucune idée mais bon, merci monsieur le boucheron, maintenant vous avez besoin de quoi C'est pour farmer les spawners dans les îles là, au serveur ressources je crois. Ah peut-être, c'est une possibilité. Maintenant je vais farmer 512 de bûches de jungle, de boulot, de chêne et d'acacia, bon ben on est reparti, fermer de la merde. Ok les gars, comme un idiot sa mère, je pensais que c'était 4 stacks de chaque bois, mais pas du tout, donc j'ai acheté, les... il manquait que 4 stacks d'acacia et je l'ai acheté à dragon d'or. Euh, J'ai payé 20 000 pour euh, 4 stacks. Bon, ça vaut pas du tout. Il m'a complètement ennaqué vu que ça prend 5 minutes à récolter. Mais je trouvais pas de forêt d'acacia. Donc je me suis dit, nique sa mère, on va payer et on va aller euh, faire ça ici. On va les échanger. Euh, vous avez les ingrédients. Merci, fils des putes Et on a la capacité d'acheter euh, les âmes maintenant dans le shop. Donc c'est plutôt sympa. On peut acheter maintenant les âmes de où euh, Au shop ici. Euh, voilà. Et on va faire comme on avait fait les la forme, On va en acheter une. Euh, Vas-y, deux. Et la troisième, on va la vendre. On va la vendre, allez, euh... On va dire... Vous n'avez pas assez d'argent. Ah merde, on est trop pauvres. Ah, HCL, la deuxième, on va la vendre, Ouais, 50 000, voire. Vas-y, 50 000, ça devrait le faire. Si on est capable de la vendre à 50 000, on a encore aussi... une... Oh, il y a une des deux pièges qui s'était fait acheter. Donc il nous reste une âme de ou. Ouais, un peu cher quand même. On va la mettre aussi à 50 000. voilà. 50 000 les deux. On que quelqu'un peut nous les acheter parce que... Bon, c'est la dèche, là, hein. Bon, je vais crafter la, la hache et je vous reprends. Euh, les gars, yop yop yop. En fait, j'ai crafté la sculpte, mais ça a bugué mon recording. Il n'a pas fonctionné donc euh, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu. Mais en gros, je refais. Euh, en gros, on a crafté la hache. Ça nous prenait des flower pots comme j'avais déjà obtenu euh, avant. Comme vous voyez, j'ai mis celui qui me restait en plus à l'HDV à 45 000. J'ai aussi mis une âme de ou à 50 000 et l'autre truc à 50 000. Donc, bon, ça on peut se faire un peu de thune J'ai vendu aussi 100 crédits euh, avec l'HDV des crédits. J'avais pas vu, mais il y a un HDV de crédit en fait. On peut acheter des crédits. J'ai vendu mes 100 crédits à je sais plus c'est qui, mais j'ai vendu pour 300 000 parce que j'avais besoin un peu de thunes euh, pour voir qu'est-ce qu'on. pour acheter des, euh, des hoopers de farm et ces trucs-là. J'ai aussi euh, placé mon loup ici. Donc là, on peut voir, j'ai un ou deux loups ici. Un ou deux loups, voilà. Et là, ils vont farmer ça en espérant qu'on ait des trucs de. des trucs que ça donne. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Attendez, on va voir vite fait. C'est censé nous donner des déchets blancs. Euh, donc, si ça peut nous donner quelques déchets blancs, Ça serait pas mal du tout. Euh, par exemple, je crois qu'il faudra les améliorer. Euh, parce que voilà quoi. Donc, pour les améliorer, ça va nous prendre pas mal de trucs. Donc, euh, je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode. On va essayer d'améliorer ça. Et aussi, dans le prochain épisode, on va aussi sûrement euh, bosser pour faire la quête qui nous manque. Donc, euh, la quête de la houe. Euh, ça va être la quête de la âme de houe, je crois. Et on va aussi commencer à faire des champs, comme on peut voir ici. On a commencé ici. Euh, là, il y a un fils de pute qui est en train de voler mon bois. Mais bon, euh, détail. Hein. Euh, attends, je vais lui dire. Cube, attends, si attends, attends, attends, deux attends, attends, attends, secondes. Seconde. Je suis en rec. Mine pas le Birchwood. Tu peux pas gagner d'XP de toute façon. Donc laisse-moi le Birchwood. Moi je peux le miner avec mon âge. Toi tu peux pas. Donc ça sert à rien que tu le mines. T'as vu tous les arbres au même endroit ça Bah ouais, chouette. bah je suis un euh, attardé, c'est pas ma chauffe. Ouais. Bah, oui, bah... <rire> Ok c'est pas grave les gars mais bon J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu N'oubliez pas de rejoindre le serveur si le serveur vous intéresse Et puis moi je vous dis à bientôt C'était Icons, je vous aime tous du plus profond de mon cœur à bientôt, ciao ciao